En une phrase, c'est une classe inversée. Euh, le point positif, c'est quand les étudiants jouent le jeu, c'est que la dynamique de l'édition va complètement changer. Mais je pense que la difficulté majeure, c'est l'implication des étudiants au fil des différentes séances. Et donc, s'ils si ne préparent pas le parcours pédagogique euh, qui a été pensé avant le cours, euh, ben ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça implique vraiment un changement d'attitude par rapport euh, au cours dans l'apprentissage et c'est quand même difficile par rapport à des étudiants qui sont habitués à avoir une attitude passive et à étudier des ports comme juste avant le cours.